Pour la France, le Canada, le Sénégal Pour le Burkina face au la Guinée équatoriale La musique nous unit, je lance ce chant international Ensemble sur la même sphère, le même piédestal Oh, le même piédestal Ensemble sur la même sphère oh. Nous sommes tous ensemble sur la même sphère sur le même caillou, alors pourquoi se prendre le chou On n'a pas le temps de faire la guerre Autant pouvoir faire plaisir à nos mères Vivre longtemps et voir loin Voir passer le temps et pas les chagrins Pouvoir s'adonner à fond à la vie Découvrir tout ce qui nous passionne, ce qu'on a envie Aller de l'avant, ne pas avoir peur Prendre son temps -oh -oh -oh. Tous les mêmes mais pourtant traités différemment Même si on se démène on subit toujours des tourments une âme qui nous rend humains apparemment Alors acceptons-nous dans nos différences Je chante pour la France, le Canada, le Sénégal Pour le Burkina Faso, la Guinée équatoriale La musique nous unit, je lance ce chant international Ensemble sur la même serre, le même piédestal Je chante pour la France, le Canada, le Sénégal Pour le Burkina Faso, la Guinée équatoriale La musique nous unit, je lance ce chant international Ensemble sur la même serre, le même piédestal Oh, le même pied des stalles. ensemble sur la même sphère. Oh. Together, we strong. Nothing can stop us, anything can unite. Let's stop this pass is wrong. Let us show the example, act et fight, let your leg up full, laissez-nous laisser et gueule, stop nous laisser a gueule, Et à cause gueule, at nous laisser la tout laissez-nous la juntos somos fuertes. Nada la gueule, laissez-nous Nada puede inir. Vamos a de laissez-nous la gueule, laissez-nous la gueule, laissez-nous nous sommes forts. Rien ne peut nous arrêter si tout peut nous unir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 Qui est oh, le même pied est des le même pied est des stalles, ensemble sur la même sphère. Même En étant différents, on a les mêmes problèmes Souvent le manque d'argent, on a des gens qu'on aime Et d'autres qu'on a perdus, il y a la même terre Sous nos pieds nus, alors autant s'aimer Apprendre à s'apprécier, pas né sur le même sol Mais sous le même ciel étoilé, la haine est un fléau Qui ronge les âmes, pourquoi faire les barjots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 sous